bug j'ai jamais vu <rire> tu fais du trampoline là. <rire> ah, je te promets je suis mort derrière ah, putain. trop drôle mais t'es en bas ou t'es en haut je suis dans le bâtiment je suis rentré dans le magasin